Tim l'extraterrestre qui bouleverse ma vie, par Olivier Roland. Chers nouveaux et futurs entrepreneurs, sachez que le monde n'est plus ce que vous avez connu. En très peu de temps, Internet a beaucoup rapproché le futur lointain de nous. Il est grand temps donc de changer de mindset, parce que ce futur-là, devenu notre présent aujourd'hui, il mute beaucoup et évolue à vitesse accélérée. Lui, c'est Olivier Roland, très grand mentor dans le web marketing. Olivier Roland va vous parler de Tim Ferris. Et Tim Ferris, c'est lui. Tim Ferris a écrit ce livre. La semaine des 4 heures, un grand best-seller. Olivier Roland va vous décortiquer ce livre. Ce livre, publié a plus de 1,5 million exemplaires, traduits et vendus en 35 langues, dont le français. Olivier Roland a découvert le livre de Tim Ferriss après une expérience de 8 ans d'entreprise. Et il a été complètement bouleversé après l'avoir lu. Ce qui l'a poussé à changer complètement son approche dans sa façon de gérer son entreprise. Le livre n'a pas épargné non plus de nombreux autres entrepreneurs qui ont à leur tour déserté l'entrepreneuriat traditionnel pour un entrepreneuriat version inédite. Pour découvrir l'analyse livre Roland, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description. Et pour découvrir le contenu du livre de Tim Ferriss, la semaine des 4 heures, je vous recommande de cliquer sur le second lien dans la description où vous pouvez écouter en audible l'entièreté du grand ouvrage. Cette vidéo vous a été présentée par Hashtag #portage, Hashtag Partage, #partage c'est la plateforme qui met à votre disposition les meilleures formations offertes par les meilleurs formateurs du web marketing francophone. Profitez-en et suivez les vidéos quotidiennes que vous recommande. Hashtag partage et rendez-vous avec d'autres grandes formations offertes par d'autres grands formateurs. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à demain.